sauce lui sa mère la putain, sauce lui sa grande race. T'es hein. sur, sur ma POV là Non, je, je regarde, genre je, je, je spec. Vas-y, fais le 1-2-3. 3, 2, 1, go Je l'as baisé. Hein. Exec -ex le Non, on va le raise, on va raise. le raise. Je vais le 1v1. Let me raise you. My time this time, ok You ready 3, 2, 1, go le punch hein Vas-y fight up Ah non Ah exact pas, n'exèque pas, exact pas, éjecte pas.